Les commencements et la fin. Jésus Christ, mon Sauveur, sois le. Shalom, shalom, Père de Dieu, euh, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère Billy Nué. Je viens vous annoncer un très grand événement. Un grand concert qui se tiendra à l'église Fellowship. Et c'est un concert featuring avec le frère Bill Branham de Kinshasa. Donc nous venons pour vous inviter à venir massivement participer à ce concert. Et je crois que vous serez très très bénis. L'église se trouve sur l'avenue Chaussée de Kasinga, quartier, bel air, campement. À Refina. Donc nous vous attendons, soyez les bienvenus. Shalom, peuple de Dieu, de Lubumbashi, Kassi, ça et ses environs. Nous sommes là à Lubumbashi, votre faible Branham Tafou, pour vous annoncer que nous aurons un grand événement. C'est dimanche 2 octobre à 14h. Avec les frères Billy Nuret et beaucoup d'autres bien-aimés que vous aimez, ici à Lubumbashi. Pour cela, nous vous invitons à venir massivement assister à ces concerts. Vraiment d'adoration. Je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien par l'adoration, par les chants. L'éternel qui siège parmi les louanges va bénir une âme. Venez très nombreux. Je crois dans l'adoration que Dieu agit. Lui qui est l'alpha et l'oméga, il va énormément nous bénir. Shalom et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Avec Katsumiko. dans 10 000 âmes. Mille âmes.